Salut à tous, vous êtes prêts pour la folie le serpillage? Et bah c'est parti, bienvenue sur cette vidéo. Une stratégie sur Shangri-La qu'on a fait pendant notre run. Donc en fait, on voulait faire les manches le plus vite possible. Et donc on a fait une stratégie dans le spawn le plus rapide de la map. Donc au Semtex, <rire> équipé comme d'hab'abord, c'est-à-dire Baby Gun. Moi j'avais les Mustang et Sali, lui il avait les Mustang et Sali, l'arbalète pour pouvoir me réanimer, très important, et les singes. voilà, c'était vraiment quelque chose. Qui bougeait, il y avait du mouvement, euh, Voilà, on s'est pas fait chier, on a bien rigolé, c'était sympa à proposer et Dommage qu'on est mort euh, sur un vieux fail à la, 40, euh, à la à 39 ou 40, enfin, voilà, on n'a pas continué On avait essayé de gratter des ouais, manches allez. en faisant ce truc là, en même, même temps de rigoler et d'essayer un truc Et pour le coup, bah voilà, c'est vrai qu'on peut faire des manches ici, Bon après quelqu'un qui serait bon en blanc pourrait faire beaucoup mieux que moi Vu que je suis un mauvais blanc, mais euh, voilà, on aurait pu y arriver, en tout cas on a bien réussi, on a bien rigolé si vous voulez, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook que vous avez dans la description. Vous pouvez trouver des joueurs, vous pouvez rejoindre une team, vous pouvez faire pas mal de choses. Il y a beaucoup plus de trucs qui se proposent et qui se font. Voilà, si vous kiffez le zombie, etc. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Moi, j'apprécie, j'aime bien. <rire> Là t'es dans j'en le plein hein. Ah bien, les deux petits nains Il est trop fort carré Benzema Ma tête Trop oh, trop fort Moi je fais le con avec un fils de pute je vais me faire doser Non je vais dire. Je me suis fait enculer aujourd'hui ça vénère Je reprends la vie sur ces tournois. Ha <laughs> ha. D'avoir des muns là, bah moi je suis à fond de Mustang. Hein. Pactaliseur, j'ai niqué la moitié. Et moi ouais. j'ai que ça pour niquer derrière les fenêtres, c'est 6 balles. hein, Des fois j'en ai que 3, je dois tirer 6 balles. Hein. Ouais, ouais, là je suis 6-6-13, je vais faire 2 packs. Au pire, tu peux pas essayer de. T'sais, de les... Moi je peux te mettre une, ba une balle peut-être hein, dans, dans la fenêtre. Hein. Ouais, mais après t'en as plus beaucoup. J'en bon, mets une, ouais, ça marche. Bon, je te le dirai, t'sais, une fois que t'es bien, en fait dès que t'es super bien, que t'as tout bien shooté. Même pas, je t'ai mis arbalète à chaque fois. Vas-y, viens m'en mettre une là. Il y en a trois. Oh là là là la Ouais. Pas tir. Oh bah j'ai plus de balles. T'as plus de balles ouais. Il y a quelque chose de David Douceau-Santèse. Le... On va... Je vais utiliser mes singes. Et je vais te protéger. Bah vas-y tu l'es avec tes balles tout tranquilles, ouais, ouais. Tranquilles. Ouais, donc, et tout tranquille, tranquille. C'est comme d'hab. Parce que quand j'aurai 10 zombies derrière la fenêtre, je te dirai vas-y, moi je taille. <rire> alors balète, j'en ai tu vois, donc tranquille. Ouais, ouais ouais, mais non Mais non tu te jokes la fils pute Ah ouais, vas-y tu payes une relance avec 9-6 Laisse ouvrir ta fenêtre Chat comme un fils de pute Allez, je mets un singe Ouais faudrait qu'il sorte tes fils de pute Vas-y retourne à oh ton non. boss vite fait je vais défoncer Je veux pas trop être là moi je vais me faire à manger en juin Je suis mort je suis mort Non non Ah bien vu bien vu la dalle Vas-y à tout de suite De toute façon je reste Je suis à moitié là à moitié pas là Je joue toujours Oh! Ah ouais. Bon. Je reviens en force ou quoi? <rire> Vas-y si tu reviens en force. On a toujours pas de boule, non? Hein? On a toujours pas de boule? De non, on va en avoir. Allez, Mut. Ouais, c'est ça. il ouais. veut pas en acheter, sérieux? j'ai une mort instante niquer des trois vagues il va y avoir les bonus là voilà michto voilà michto michto non toi aussi tu te dis michto tranquille oh, va oh putain ce truc de gitans là michto on est bien Putain non, derrière ta fenêtre Ah ouais la tête. Putain de nain, j'entends j'ai la musique à fond sur la télé, le son il sort de la télé et tout. Et quand tu me parles, <rire> ça sort du PC, y'a pas de casque qui tienne. Tu sais que par contre on est en train de gagner un temps fou à faire ce truc de barjo là <rire> Euh, T'es d'homme, on gagne un temps Jouer comme des barges, là Like et boss Je gagne des duels au couteau, mon gars <rire> J'ai mis un singe je vais les au Mustang. <rire> <consume> <sum> <T 'as>, tu <sum> sais vers les Spike Mort, je kiffe quand ça s'appelle tu Psu. les spikes Psu tout mmh, mmh. tout tout tout tout tout tout. Je suis rouge. Eh, hey, je suis blasé. J'étais à 107, je suis à 75. J'ai perdu 30 balles. Hum, 4-3-3-3. vas y je l'ai vu. Petit si, merde. Attends. Ah <rire> hey, il était hey, non. Je suis rouge. Ah, là, je suis mort. J'ai autant attaqué de toute façon, je sens qu'il a un bon 3 lui. Pas de respect, j'attaque. Est-ce <rire> <rire> que c'est sûr qu'il a Bien joué. <rire> là, l'entourloupe pour leur ami. Ah vas-y l'autre fils de pute là, dégage Il me gueule dessus je vois plus de rien Il gagnera pas son duel <rire> non. Il ne peut remporter ce duel Il va où lui Ah oh là là c'était pute. Merde. Derrière ta fenêtre, ils sont rapides ici. Nice. Ok, bon. En fait, j'ai même pas besoin, je crois. J'ai juste à tirer dans ta, dans ta fenêtre et euh, même ouais, de là où je clope, suis. là-bas. Ça passe à travers les murs. Oh. C'était chaud là. J'ai voulu passer <coughs> Allez ouais, vas-y Oh putain Sous chien de rampant Tu veux pas en tirer une chez moi là <rire> Mortel <rire> That train. Ah j'en ai un Derrière ta fenêtre ils sont tous rapt ici Ah merde C'est la fin ouf oh. On ah. fait des duels Il en une chez moi dès que tu peux Merde Moi j'ai Asdam, tu vois il y, y a un mec qui a As-Roi en même temps que moi Asdam. je vais me faire enculer Et je vais me faire enculer Euh, J'ai oh. cru que t'allais rejeter une septex encore une fois j'allais dire il est malade le mec. <rire> Vas-y ça va péter quand ça, ça va... Ah faut des mûnes là. Hein. Ouais mais moi j'en suis un œuf de bébé. Ah vont tomber les putes. <rire> Pff, je suis rouge. <rire> <C 'est merveilleux. rire> Rien, bah. Il y a un napalm. Vas-y, je vais mettre un singe, mec. Péter le napalm. Voilà, ça va en niquer. Ma fenêtre aussi. Attends deux secondes, je vais faire un strike. Regarde, elle est belle celle-là. C'est derrière, non nice. pas... Ouais. Ça est ça fait ça. Ouais. ouais. ouais, ouais. On va retester, on va refaire la même. Nice. <rire> C'est bon <rire> New strategy mec. <rire> je vais craindre, je vais craindre. Oh, C'est bon. Oh non Non oh. oh la folie La folie, la folie la folie. down Il me casse laissez c'est moi. C'est moi, bon, j'aime bien ça. Ah si merde. Elle lui il joue des mains improbables, Oracle. <rire> il y en a, il a changé les coms, il veut changer les coms carrément. Donne, WLR2, for Non. Tu... <rire> Le mec il a changé le truc des donnes, il a marqué WLR 2, Foris une toutes les 4 manches <rire> Vas-y viens là. là Tire, viens tirer là, viens tirer Mais non, viens, viens, ramène les moi, t'inquiète Mais potos. bah ouais que je m'inquiète gros Oh calme, vas-y, passe, tranquille, jeu, voilà Dans le plus grand des <rire> calmes On est dessous, chien Il est fou <rire> Bon bah ouais. les gars reparti Ah mais en fait ça ça serait une ça serait une new stratégie de faire trois rampantes et comme ça t'as comme ça t'as moins de zombies t'as 21 zombies c'est plus facile à paquer attends regarde Most efficient strategy eh, vas-y tamir ça va pas tirer là bas voir euh... <rire> wow. que je voulais faire C'est pas qu'il a l'impression, c'est la fin. Et si on arrêtait me oh c'est ça yeah yeah yeah Hey gros, ouais. Pourquoi tous les zombies ils sont venus sur moi là viens tiré à ma fenêtre là. Ouais. Eh hey, vas-y, laisse-moi, toi fils de pute. On va faire un petit coup de most efficiente. Attention. Ça pas marcher Ouais si mais pas tous à chaque fois en fait. Bon. Ah non, oh non oh